Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un joystick virtuel qui va vous permettre de déplacer votre personnage sur l'écran comme vous pouvez euh, ici le constater. Alors j'ai décidé de faire ce tutoriel parce que cette question me revient assez souvent et euh, effectivement depuis la dépréciation des standards A7 avec les nouvelles versions d'Unity euh, beaucoup de, de, de gens sont embêtés, en fait n'arrivent pas à créer ce, ce joystick et vous allez voir que c'est relativement simple à créer avec unity donc je vous propose tout de suite de voir comment opérer dans unity alors pour commencer je vais vous présenter ma scène dans unity donc ici vous pouvez observer que j'ai euh, une main caméra une scène 2d un player qui est ici et qui ne bouge pas ici qui a aucun script et euh, dans ce dossier ici player vous pouvez voir mon background qui ici euh, sur lequel j'ai affecté un script euh, ici scroll qui va permettre tout simplement euh, de faire un défiler le background euh, et euh, c'est tout donc voilà au niveau de la scène c'est quelque chose d'assez simple alors maintenant on va s'occuper du euh, joystick virtuel donc vous pouvez voir que dans ce dossier j'ai deux sprites un joystick virtuel euh, en fait euh, avec le bouton la manette centrale et ici le on va dire le background alors la première chose que je vais faire c'est créer ici un empty et je vais le renommer joystick virtuel donc à l'intérieur de ce joystick je vais glisser justement ici euh, mon, mes deux sprites voilà donc, vous pouvez voir ici, euh, elle vient au centre, peu importe, pour le moment, c'est pas très gênant. Donc, je vais renommer euh, ici ce joystick, je vais l'appeler ici Joy euh, Background. ça va servir vraiment que de fond, en fait. Euh, et je vais glisser euh, ici la partie euh, bouton, on va dire. Donc, je vais de nouveau le glisser dans le joystick virtuel. Voilà, je vais faire un reset de sa position. Voilà, on peut voir qu'il est bien au-dessus. Euh, et je vais l'appeler ici euh, Joy euh, Touch. Voilà. Voilà, c'est euh, ici, avec ça, qu'on va euh, bouger un petit peu notre, euh, notre, euh, notre joystick virtuel, c'est à ça que ça va servir. Alors faites attention, on peut voir qu'ici, je vais réseter aussi pour que ce soit bien au centre. Alors on peut voir que, justement, déjà quelque chose va, va devoir être modifié, c'est au niveau ici du, euh, de l'order in layer. On peut voir que je ne vois plus en fait le bouton central. Alors ce que je vais faire ici, je vais tout de suite, comme il doit rester au-dessus de l'écran, je vais le passer en 2 et le background, je vais le passer en order in layer 1, de manière à ne plus être embêté ensuite ce que je vais faire je vais diminuer un petit peu ce, ce bouton ici euh, touch au niveau de la taille donc alors que je ne me trompe pas voilà je suis pas dans la scène voilà et je vais diminuer un petit peu sa taille voilà pour que ce soit un petit peu mieux donc ensuite ce que je vais faire je vais déplacer mon joystick virtuel au niveau de la scène je vais le mettre ici en bas à gauche alors évidemment vous le, vous le positionnez où vous voulez et je vais le réduire un petit peu voilà donc la taille, c'est à vous de décider. Là, je vais le positionner ici. Mais évidemment, il pourrait être plus petit, plus grand. Ici, c'est pour qu'on comprenne bien comment tout ça fonctionne. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un script C-Sharp que je vais appeler joystick. Vous allez voir que euh, ce n'est pas très compliqué à faire. Donc ce euh, ce euh, script, je vais l'affecter directement au joy, au joy, touch. Alors, je pourrais le mettre au joystick virtuel, mais euh, je devrais aller chercher les enfants, c'est plutôt embêtant. Donc, je vais le mettre directement sur le, la partie tactile, le bouton tactile qu'on va toucher. Donc, on va l'éditer ensemble maintenant, et on va voir comment on, opé on peut opérer. Alors, dans ce script, j'aurai besoin évidemment euh, de variables. Alors la première chose, euh, avant de, de, de créer toutes les variables, je vais les créer au fur et à mesure avec vous pour vous contre bien. Donc on va créer une variable de type Vector2, on va d'ailleurs en, en créer plusieurs. La première qui va être start point, en fait qui va euh, servir tout simplement euh, à détecter quand on appuie à la souris sur euh, le bouton. Ensuite... Endpoint qui va, bah, comme vous l'aurez compris, euh, faire l'inverse, c'est-à-dire euh, on va savoir du coup quand est-ce qu'on lâche le bouton, euh, enfin en tout cas quand est-ce qu'on, là où se trouve le joystick, on va dire le point, le deuxième point, en fait, si on, on compare le joystick ici euh, à un point, on a un point de départ, et quand on va le tirer, on va arriver sur un point, un deuxième point, bah, on va être, ça va être l'endpoint le, tout simplement. Voilà, donc ensuite j'aurai besoin aussi euh, de l'initial position, parce que euh, je vais devoir le repositionner en fait, euh, à l'endroit où il se trouve au début de la scène. Donc ça, je vais m'en servir ici. Donc, euh, au niveau des méthodes, on va supprimer ça, et on va devoir en premier lieu euh, détecter, Alors, on va déjà devoir assigner euh, l'initial Paul. On le connaît parce que lui, ça va être au start, donc on va créer ici la méthode start, et on va dire que l'initial position est égal à la transform point position donc ça comme ça j'ai le point de départ ensuite je vais devoir détecter euh, quand ma souris appuie sur le bouton pour justement euh, affecter le point de départ donc ça c'est assez facile on va utiliser void euh, et on va utiliser la méthode on mouse down alors euh, en fait euh, ça va détecter le point alors Évidemment pour que ça fonctionne, je vais faire ici un petit test pour vous montrer. On va aller tester ça tout de suite. On Mazdown, voilà, de manière à ce que ça s'écrit dans la, dans la console quand je clique euh, en fait là-dessus. Alors vous pouvez voir ici que j'ai des erreurs. Qu'est-ce qui se passe Alors j'ai. Oh pardon, euh, j'ai oublié la guillemet. Voilà. Euh, voilà, ça devrait être beaucoup mieux. Voilà. Donc, euh, pour que ça fonctionne, en fait, il faut qu'il y ait un collider. Donc, au niveau du Joy, joy Touch, Touch, pardon, on va ajouter ici un Circle Collider 2D. Et une fois qu'on a fait ça, si on lance la scène et qu'on teste, maintenant, quand je clique ici, on peut voir que j'ai bien On Mouse Down qui s'affiche bien euh, dans, euh, dans ma console Unity. Donc, l'appui est bien détecté. Il faut voir que si je rappuie, j'ai bien une deuxième fois. Si j'appuie à côté, j'ai rien, évidemment. Donc, c'est ce que je veux. Donc, c'est parfait. Alors maintenant euh, on va continuer. Donc on a ici euh, le point de départ, on va l'affecter tout de suite. Donc ça va être start point. Donc start point ça va être égal à quoi bah, On va utiliser caméra. En fait on veut le on veut on va le récupérer grâce à input.mouseposition. Le seul problème c'est que ça va envoyer les coordonnées input mouse position en pixels sur l'écran. Moi ce n'est pas ce que je veux, je veux les coordonnées dans le monde. Donc pour ça on va utiliser ici euh, camera main et on va aller chercher screen to world point. Ça va convertir en fait, comme ça le dit, screen, les coordonnées à l'écran, dans un point du monde tout simplement. Et là, je vais passer, ben, bah, l'input, mouse, position, c'est parfait. Donc j'ai ici mes coordonnées de départ qui sont start point. Donc maintenant, dans le même principe, je dois en fait euh, savoir euh, quand je déplace tout simplement... Euh, le, le, le ce fameux euh, ce, ce touch en fait le bouton central donc pour ça je vais utiliser une autre méthode qui ce coup-ci va être on mouse drag alors on mouse drag comme son nom l'indique c'est quand je déplace en fait tout simplement la souris euh, et là je vais détecter en fait que euh, en fait je, je comment dire le, le, le, le toucher à démarrer en gros, c'est-à-dire que je dois utiliser une variable de type boolean. Donc je vais l'écrire, je vais l'utiliser ici. Donc je vais créer une variable bool qui va être touch start et que je vais déterminer un false. C'est-à-dire que là, il n'a pas démarré. Donc évidemment, maintenant, ce que je vais faire dans le on mouse drag en fait, ça va être quand je drag, euh, c'est quand j'appuie sur le bouton en même temps de la souris. Donc c'est parfait. Avec votre doigt, ça va être le même comportement sur euh, l'écran tactile. Donc ce que je vais faire, je vais définir... Euh, touch start à true c'est à dire que là je démarre et euh, je vais définir maintenant mon endpoint donc mon endpoint en, en fait il va être chaque, calculé à chaque fois que je déplace euh, ce bouton donc sur le même principe bah, évidemment j'utilise exactement la même chose pas compliqué voilà donc ça c'est fait et ensuite je dois détecter en fait quand je lâche euh, tout simplement euh, ce fameux bouton tactile central et là je vais utiliser de nouveau une méthode qui est on mouse et ici ça va être up tout simplement quand je lâche en fait le bouton de la souris et donc là je vais dire que touch start eh bien, est égal à false je remets à son essai initial je ne suis plus en train de déplacer en fait donc voilà ce que j'ai ici j'ai déterminé mon point de départ et mon point d'arrivée alors, mon point de départ et mon point d'arrivée, comme vous avez pu le voir, dans Unity, c'est ici. Par exemple, si je déplace ici ce bouton comme ça, j'ai mon point de départ qui est au centre. Et j'ai ici euh, un point d'arrivée. il peut être n'importe où. Alors, évidemment, toute la difficulté va être de euh, le limiter pour ne pas le déplacer euh, trop loin. Euh, et euh, évidemment, euh, ça, on va pouvoir le faire. Vous allez voir comment. Donc, euh, maintenant qu'on a ça, on va utiliser l'update, la méthode update. Donc, void update. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais d'abord dans l'update détecter si je suis en train en fait de toucher. Donc, je vais faire un « if touch start ». Donc là, c'est assez compréhensible. Je suis en train de déplacer. Alors, je vais utiliser... En fait, pour, pour avoir un vecteur, parce que je vais devoir ensuite déplacer euh, mon personnage, et euh, je vais devoir le déplacer selon un vecteur de direction. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va tout de suite créer cette méthode de manière à pouvoir l'appeler ensuite. Donc, ici, mon player, je vais faire un void, je vais l'appeler euh, move player, tout simplement. Et en paramètre, je vais passer à un vecteur 2 qui va s'appeler direction, en fait, la direction de déplacement. Alors, jusque-là, il n'y a rien de compliqué, hein. j'espère que vous me suivez. Euh, et là, je vais devoir déplacer mon player. Alors, pour ça, il faut que je connaisse cette object. Donc, je vais aller ici créer une nouvelle variable qui va être de type public, euh, qui va être de type transform, et qui va être public, pardon, et transform. Donc, transform. Euh, et je vais l'appeler player pour récupérer le player du trans Le transform du player, pardon. Dans l'autre sens, c'est mieux. Donc, ce que je vais faire maintenant, comme je l'ai, je vais pouvoir ici faire player. Translate, je vais faire une translation de vecteur et je vais utiliser tout simplement euh, le vecteur que je passe en paramètre qui va être direction que je vais multiplier par time. .delta time. Et que je vais euh, multiplier par une certaine vitesse que là je n'ai pas. Donc je vais créer une variable speed tout de suite euh, pour pouvoir euh, tout simplement, et je vais la mettre en public pour pouvoir y accéder depuis l'inspecteur. Donc elle va être de type float, voilà, et on va l'appeler speed, et elle va être égale à 0,3 euh, float par exemple, voilà. Donc ça c'est fait. Donc ici on a euh, notre méthode qui va nous permettre de déplacer tout simplement selon une direction notre player. Donc c'est parfait. Maintenant, comment récupérer cette direction C'est là que ça va se jouer, parce que j'ai mon point de départ et mon point d'arrivée. en fait, je vais utiliser un offset. Donc je vais créer un nouveau vecteur 2, que je vais appeler offset. Cet offset va être égal à quoi ben, Il va être égal au point d'arrivée, end point, moins le point de départ, start point. Donc jusque là... J'ai mon nouveau vecteur. J'ai mon vecteur de direction. Le problème, c'est qu'il peut être grand. Alors moi, ce que je veux, c'est tout simplement limiter euh, la longueur du vecteur à 1. Donc, ce que je vais faire, je vais définir ici de nouveau euh, mon vecteur, enfin, qu'il n'existe pas. Là, on peut voir que je passe en paramètre indirection. Donc là, vecteur 2, direction. Donc, c'est lui que je vais... Ensuite, passer en paramètre. Et je vais dire qu'il est égal à quoi bah, Je vais aller chercher vecteur 2 et je vais aller chercher clamp magnitude. Alors, en fait, ça va permettre de limiter la longueur du vecteur à une certaine valeur. Et c'est exactement ce que je veux. Donc, je vais prendre l'offset et je vais le limiter à une flotte, tout simplement. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, bah, qu'est-ce que je fais Je vais chercher ici move player et je déplace mon player. Et le vecteur de direction, bah, c'est direction que je viens de définir juste au-dessus. Alors évidemment, ici, il porte le même nom, mais il peut s'appeler, par exemple, si je peux l'appeler dire, euh, et ici, ça deviendra dire. Vous aurez compris la nuance, je préfère faire comme ça pour pas qu'il y ait de problème. Donc jusque-là, ben bah, voilà, ça fonctionne. Euh, maintenant, ce qu'il faut, euh, c'est quand même déplacer ce fameux bouton. Parce que là, c'est bien beau, je détecte le point d'arrivée, le point de départ d'ailleurs, si j'enregistre mon script qu'on retourne dans Unity et euh, qu'on renseigne ici le player au niveau ici euh, de mon script, et que je lance ici la scène, on va pouvoir observer que je peux déplacer mon player, alors on peut voir que c'est pas assez rapide, 0.3 float, euh, alors euh, on va mettre une float par exemple, ou même 5 floats, allez hop, ça va un peu plus vite, euh, et on peut voir que là ça marche mais en fait ma souris vous voyez, je peux la mettre où je veux, Enfin, euh, ça fonctionne mais le souci c'est que ça se déplace pas là bah, c'est normal, euh, ici je peux cliquer n'importe où ailleurs, ça fonctionne pas à partir du moment où je clique ici ça marche mais maintenant je dois déplacer pour avoir un effet visuel au niveau de, de, de mon, mon bouton central, en fait je dois pouvoir le déplacer, donc là je vais le faire ici dans l'update et justement quand je suis en train de déplacer, donc je veux dire que la transform pour imposition, alors là c'est facile parce que c'est euh, l'objet, le script se trouve sur le même objet donc je n'ai pas besoin de m'embêter je vais dire que c'est égal à un nouveau vecteur 2 et euh, je vais devoir passer donc ici les coordonnées du nouveau vecteur 2 alors c'est assez simple on a start pause euh, start point pardon je vais y arriver x donc nouveau vecteur 2 que je crée plus le vecteur de direction point x donc jusque là c'est assez euh, simple ensuite qu'est ce que je vais faire je vais passer euh, le, la deuxième euh, coordonnée qui est Y. Ça va être startPoint.Y. Point euh, et on va additionner ça avec direction, le vecteur direction. Point et Y de nouveau. Vous l'aurez compris, c'est assez simple. Hein. Donc maintenant, ça va me permettre de déplacer ça. Et étant donné que direction ici, il est clampé au niveau de sa longueur, vous allez voir que ça va fonctionner. Alors, il y a une chose quand même. On va y revenir après. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc si maintenant, je lance ma scène et que je clique sur le bouton, vous allez pouvoir observer que maintenant, il se déplace bien. Voilà, et je déplace bien mon player dans le sens où je veux. Le seul problème, c'est que regardez, quand je lâche, en fait, il ne revient pas au centre. Et ça, c'est normal. Donc, on va pouvoir tester et réparer ça tout de suite. En fait, on va aller au niveau ici du if to start, et au niveau de l'update, bah, on va dire, faire un simple else. Quand je ne touche pas, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais réinitialiser sa position. Donc, je vais dire sa transform.position, euh, elle est tout simplement égale à... Initial Position. Et pourquoi Initial Position Rappelez-vous, on l'a ici défini au Start pour avoir son point de départ. Donc voilà comment ça fonctionne. Regardez, hop, je lance. Voilà, et maintenant, je lâche, ça revient bien. Je vais en arrière, je vais en haut. Je peux aller absolument partout où je veux. Il n'y a aucun souci, voilà. Donc, euh, ici, on peut voir que... Mon personnage passe derrière, donc ça c'était normal, c'est à vous de régler ça comme vous voulez, on pourrait aussi jouer avec la transparence, par exemple on pourrait euh, au niveau ici des deux boutons jouer avec l'alpha, c'est à dire qu'ici au niveau de sa couleur on va aller le mettre un petit peu plus comme ça, voilà, euh, ce qui nous permettra maintenant de euh, mieux voir, c'est à dire que le personnage, vous voyez, il pourra passer au milieu, on va encore le voir derrière, ce qui est assez intéressant. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors sur ce principe là je pense que vous aurez compris que réaliser un bouton ici pour faire un jump ou un tir ou n'importe quoi c'est relativement simple. C'est à dire que ça va être de la même manière, c'est encore plus simple parce que là on n'aura vraiment pas à s'embêter au niveau de la direction ici de notre... Enfin de la direction du clamp en fait de, de, notre, de notre bouton de sprite. Donc là en fait vous faites un simple bouton avec un sprite et... Quand vous faites un on-mouse down dedans vous déclenchez l'action tout simplement donc vous pouvez voir comment il est relativement simple de créer un joystick virtuel avec unity bien évidemment ici je l'utilise dans l'éditeur mais euh, rappelez vous que le clic de souris est exactement euh, c'est exactement la même chose que si vous appuyez sur euh, votre écran tactile donc il n'y a rien à modifier alors bien évidemment ici je pourrais aussi implémenter euh, dans l'éditeur le déplacement avec des touches directionnelles ou autre parce que là c'est vrai que c'est embêtant je suis obligé de diriger mon personnage avec mon joystick virtuel mais en tout cas maintenant vous savez créer un joystick virtuel avec unity donc j'espère que cette euh, vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager euh, pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et évidemment un gros pouce bleu sur la vidéo pour euh, me témoigner que ça vous a plu et de continuer dans ce sens et si vous voulez récupérer le script il est disponible dans l'article sur le site upln Point fr donc vous n'avez euh, qu'à cliquer euh, sous le lien qui se trouve sous la vidéo youtube vous allez y arriver directement sur l'article évidemment certains articles demandent un enregistrement il suffit de créer un compte rassurez vous euh, donc n'hésitez pas à le faire et puis euh, vous pourrez récupérer le code source du projet sans aucun souci voilà donc moi je vous donne rendez vous pour un prochain tuto voilà bonne continuation bon dev à vous